Mettez-moi souvent tout. Alléluia. Yes. Cet esprit de Dieu, merci. Yes. Pour comprimer. Cap yes. marcher. En devant chaque monde. Amen. Que l'esprit ça toilette en détail. Yes. Merci pour la que ça qu'a fait là. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Yes. Pour la vache, ça a fait dans votre Les Monde qui dépend de poison. Yes. Poison, vous avez sorti. Poison, vous yes. Au nom de Jésus-Christ. Yes de Nazareth oh mon erzuli criminel, te bai manger dans le domaine yes. poison sa yo absot oh, mon esprit tambala te bai poison dans le yes. ça poison va yo absot oh non de Jésus oh non de Jésus Christ de Nazareth yes. oh mon qui te renomme sur l'estomac yes. c'est c'est pour une forme inhomme ça ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah qui ah l'a, qui ah l'a qui ah ah ah ah ah ah ah la ah ah ah ah ah ah ah ah ah mais la ah gens, madame. Est pas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 les oiseaux sont c'est pour vous, les oiseaux les oiseaux sont dans que option ça alléluia, au nom de Jésus Christ de Nazareth ça sont son tranchement avant, hein. ay, ay. ça ça sont tranchement c'est pour fourmi tout poison. C'est pour pipi Amen. C'est pour toilette Au nom de Jésus. Pour pipi, aïe aïe. A de poison a yes. Poison a Poison a sauté. criminel. Poison tes là là Même si elle a fourmi bois coteau. Pas inquieto, pas poussel. C'est guérison, capter. Fami, ah. so, so, Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Tout le monde Waouh. coupé, ça Wow. Wow. Dans monde, ça a ressenti, monsieur. Oh, wow. Oh. Il a plus. Acclamez acclamez Sois Vous êtes Vous êtes venus la. Vous Allez. Vous Vous on se dit c'est ça On se dit qu'est ça Voilà. qu'est ça OK, on tes glout lave visage là hein. Il y a OK, il fait ça, fait ça, c'est job. Vous fait ça. Demoiselle, fais vite. Fais vite. Comme ça pour comment, comme ça tout. À faire Ah Alléluia. Alléluia. Tout honneur, tout rouge. C'est pour bon Dieu. Ah non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Tout l'ange, c'est pour mon Dieu. Ha, ha, ha. Alléluia. Oh, alléluia. Tout honneur, toute louange, c'est pour mon Dieu. Miracle continue, faites-moi en Yes. <laughs> pour le ah. ah. faut que je crie miracle opéré dans la vie trois fois. Miracle opéré dans la vie. Miracle opéré dans la vie. Il faut Mira, Pierre, de la vie. Ouvre pour toi l'être là, ouvre pour toi l'être là, j'ouvre yo que les gens se couillent pour faire eux. remettez moi souvent encore. remettez moi sous ventre. Pour ne pas attendre que les gens qui avec avec maladies qui sont les noms. Mesdames, mesdames, faire vite. Mesdames, marche avec mon plafond, fais vite, mesdames. Fais vite. Fais vite. Ah, Ou même qui te prend en Maladie que les cham, non. Cham. Quittez-moi souvent tout. Oui. Quittez-moi souvent tout. Quittez-moi souvent tout. souvent <laughs> ah, quelqu'un qui a couillé toujours, quelqu'un qui a couillé toujours. Quittez le chital à la cognac, quittez le chital à la cognac. Levez moi encore crier miracle opéré dans la vie moi trois fois Miracle opéré dans, Mirac dans la vie moi Miracle opéré dans la vie moi.